trop lourd Bonjour et bienvenue Aujourd'hui nous allons faire deux défis sur le kilogramme Alors le kilogramme pour vous rappeler ce que c'est Il est là Attention, vous n'en avez pas à la maison comme ça Vous avez aussi des objets qui ont la masse d'exactement un kilogramme Et pour ça, je vais vous demander de chercher dans tous vos objets alimentaire ça veut dire toutes des boîtes par exemple comme ceci dans, qui sont dans la cuisine ou dans la réserve vous allez devoir trouver une ou plusieurs boîtes qui font exactement 1 kg alors petite astuce pour les trouver regardez sur les boîtes c'est toujours toujours toujours écrit si vous voyez sur une boîte 1KG c'est 1 kg un kilogramme. K pour kilo G pour gramme à vous de bien chercher vous devez au moins avoir une boîte pour faire le défi numéro 2 Trouver une boîte d'un kilogramme Attention, vous êtes prêts Allez-y Nous revoilà Alors j'espère que vous avez tous trouvé votre boîte d'un kilogramme Puisque nous allons en avoir besoin pour le deuxième défi Alors ici sur la table J'ai ici cette boîte-ci Qui fait exactement un kg. C'est écrit juste ici Alors maintenant pour le deuxième défi ce que je vais demander à tout le monde, vous allez devoir me prendre deux objets plus légers que le kilogramme et deux objets plus lourds. Et ensuite, les classer du plus léger au plus lourd. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti Vous revoilà, et moi aussi, ça tombe bien. Alors, j'ai aussi fait l'exercice et j'espère que ça a été pour vous à la maison. Ici, ben, ce que j'ai trouvé... Une peluche, c'était le plus léger. Ensuite, on a un peu plus lourd, on a un pot de compote de pommes. On a ensuite ben, mon kilogramme, ici c'est de la poudre vanille dessert. On a ensuite une statuette et le plus lourd, qui est bien sûr plus lourd qu'un kilogramme, une belle chaise. J'espère que ces deux défis auront été pour tout le monde. Alors je vous dis à la prochaine pour encore, encore, encore d'autres apprentissages à la maison. Au revoir à tous